accueillons le docteur Maxime Evadian. Euh, Maxime Evadian est donc historien. Ses recherches se portent sur l'histoire du christianisme arménien avec une attention aussi à l'archéologie, à l'art arménien. Recherche euh, qui s'exprime dans des contributions ou directions d'ouvrages. Par exemple, récemment sur les pères Mekitaristes, un ordre, si j'ai bien compris, à la jointure des christianismes occidental et arménien. Et cette, euh, ce rapport des, du christianisme occidental et arménien, c'était aussi le sujet de la thèse de doctorat de Maxime Yevadian, Westerners and Armenians Travelers in the Latin World before Crusade, donc euh, Voyageurs occidentaux et arméniens dans le monde latin avant les croisades, qui sera publié et qui apparaître euh, chez Brill, non, c'est chez euh, Grutter. Berlin en 2020. Berlin. Voilà, Maxime Yévadian dirige la chaire d'arménologie à la faculté de théologie, dans le cadre de laquelle il donne un cours d'arménologie. On ne s'étonnera donc pas qu'il nous propose une intervention intitulée Lire Irénée de Lyon dans la tradition arménienne. Merci Maxime. Bonjour à tous. Attendez. Si on me donne l'ordre d'enlever dans dans les masques, je n'ose pas ne pas le faire. C'est formidable. Donc bien, bon, euh, C'est pour moi une grande joie de participer à ce colloque qui, en quelque sorte, est rescapé de la pandémie et de profiter du temps qui m'est imparti pour évoquer devant vous la lecture de euh, cet important père prénicéen qu'est Irénée dans la tradition arménienne. Nous savons tous que si la tradition manuscrite d'Irénée est singulièrement réduite, son utilisation l'est encore plus. Les manuscrits grecs ont été perdus, la traduction latine se réduit à quelques codices médiévaux et de la Renaissance, et la traduction arménienne se résume à un seul manuscrit, le manuscrit du Matenadaran, 37.10. Dans le monde grec, Euseb de Césarée utilisa le texte du Réné très abondamment pour documenter le livre 10 de son histoire ecclésiastique, ce qui orienta de manière décisive la lecture qui fut faite de ses œuvres dans le monde grec puis byzantin. De manière générale, son utilisation principale fut d'être lue comme une source de documentation sur le gnosticisme avant que sa lecture suspicieuse par le patriarche Photius amène son oubli général à partir du milieu du IXe siècle. Ces rappels élémentaires nous permettent de voir l'écart considérable qu'il y a avec la tradition arménienne. Cette tradition se fonde sur une traduction complète des œuvres d'Irénée dans un contexte très particulier, qui est celui de l'école hélénophile. La langue de cette traduction est singulière. Et pour la contextualiser, il faut savoir que à l'époque antique, où le degré d'hellénisation est demeuré bien modeste parmi les élites arméniennes, degré d'hellénisation modeste qui est bien documenté par les fautes de copie sur les inscriptions comme sur les monnaies, un net progrès a été fait au moment de la christianisation, puisque les élites arméniennes ont eu l'obligation d'avoir accès à la langue du texte biblique et aux premiers commentaires. Et avec le début du 5e siècle, l'invention de l'alphabet arménien vers 405-407, la traduction complète de la Bible et sa révision avant 438 ont amené de nombreux auteurs patristiques, à la fois grecs et syriaques, à être traduits en arménien, ce qui améliorera de manière significative la pratique de cette langue. Et dans la deuxième partie du 6 siècle, un degré supplémentaire va être franchi. En 571, alors que le, la province arménienne au sein du royaume sassanide connaît une crise aiguë, le roi des rois sassanides, Rossov Ier, ordonne l'érection d'un temple du feu dans la capitale arménienne de Dvin. Et cet acte fut perçu par les chrétiens d'Arménie comme une tentative détournée après la tentative d'imposition de la religion mazdéenne en 451, pour continuer à leur imposer le mazdéisme. Et donc cet acte a été vécu comme le signal d'une révolte générale menée par le sparabète le général en chef des armées, Vartan III, et le catholicos Jovanes de Gabirian. Et l'année suivante, les armées sassanides qui avaient été contraintes de fuir reprennent le pays, donc en 572, et contraignent les deux responsables à fuir à Constantinople, dans la capitale impériale, pour négocier un soutien militaire de l'empereur Justin II. Cette négociation a également eu un volet religieux, puisque les Arméniens ont dû accepter, enfin le catholico-arménien a dû accepter le concile de Chalcédoine, et cette acceptation permit l'envoi de troupes qui permirent de reconquérir la capitale en 575, et il est vraisemblable que le Catholicos, revenu en Arménie à ce moment-là amena peut-être le corpus irénéen avec lui. En tout cas, pendant les années de son séjour à Constantinople, Hovannes II, le Catholicos, initia un vaste mouvement de traduction de père de l'Église. C'est parmi ces traductions qu'il faut compter Philon d'Alexandrie, dont la traduction arménienne a été admirablement étudiée par Abraham Thérian, et également le patriarche d'Alexandrie, Timothée Ellure, dont le traité contre le concile de Chalcédoine n'est conservé complètement que dans sa traduction arménienne. Le corpus irénéen correspond à toutes les caractéristiques des traductions très littérales de l'école hélénophile, ce littéralisme est tel que les traducteurs ont calqué sur le grec des mots arméniens, dont de nombreux néologismes. Cette pratique bien étudiée pour les traductions de Philon a, d'une part, cet avantage énorme de faciliter considérablement la rétroversion vers le grec et, par conséquent, a l'immense inconvénient de ne pas être écrit dans la langue classique de la liturgie, la langue de la littérature de l'âge d'or, et donc une langue difficilement accessible aux lettrés. Il y aurait eu là un frein à la diffusion des écrits d'Irénée qui, nous allons le voir, n'a pas du tout existé. Au contraire, on va voir que l'aura d'Irénée se développe dans la littérature arménienne de manière euh, considérable et dans l'histoire de Sébéos, qui est une histoire écrite au milieu du VIIe siècle, on cite « parmi les premiers successeurs des apôtres, Ir Irignos de Gaulle, disciple de Polycarpe, dans l'église des Laodicéens. » L'église des Laodicéens ne peut en aucun cas correspondre à l'église de Polycarpe, deuxième évêque de Smyrne. Et il me semble qu'il faille voir dans cette expression une erreur dans la dans le, de copie dans le manuscrit qui, étant unique, ne nous permet pas de faire en soi une vérification. Par contre, on peut observer que l'épithète évêque de Lyon est souvent utilisée dans les lemmes introductifs des florilèges arméniens. Et comme vous le voyez, on peut aisément penser que dans la, la transcription arménienne de Lyon et de l'Odyssée, il y a une double lettre, le « gëllet ». Et il est possible qu'un traducteur un peu distrait ou qu'un manuscrit abîmé euh, ne permettait pas de voir le mot dans son intégralité et que pour un copiste qui ne voyait pas le terme complet, il a pu supposer qu'il s'agissait de l'Odyssée. Et donc, vraisemblablement, cette mention, qui, je le rappelle, date du milieu du VIIe siècle, doit pouvoir être restituée en Irénios de l'église de Lyon, en Gaule, disciple de Polycarpe. Cette correction semble être confirmée par l'introduction de la section des fragments d'Irénée dans le Florilège Galata 54, dont nous reparlerons bientôt, où il est introduit de la manière suivante, du bienheureux Irénée, successeur des apôtres, évêque de la ville de Lyon. L'autre épithète qui se rencontre constamment dans les florilèges est Irénios, successeur des apôtres, ce qui permet d'insister sur son lien à Jean à travers Polycarpe, ce dernier n'étant lui-même jamais mentionné dans les lames introductives. Le lien aux apôtres est principalement à Jean, à travers l'enseignement de Polycarpe, donne à ce père une aura toute particulière dans la tradition arménienne où Jean est une autorité absolument incontestable. L'autre confirmation extrêmement importante, et pour tout dire à ma connaissance unique, de la diffusion de l'aura d'Irénée dans la littérature arménienne, provient du droit canon, dans un certain nombre de copies du canon de Saint-Sahak dans un contexte qui n'est pas euh, totalement adapté on mentionne le terme d'Irénée la situation se précise dans le canon attribué à Hovannes Mandagouni qui est un catholico-sarménien mort en 490 on mentionne donc Irénios parmi d'importants de l'Église, comme Athanas d'Alexandrie, Jean Chrysostome, Grégoire de Nice, Grégoire de Nazianze ou encore Basile de Césarée, en tout cas comme une autorité sur l'enseignement duquel l'Église fonde son rôle de régulation sociale. La similitude de ces deux mentions, d'une part, et le fait que ces, deux traducteurs, que ces deux patriarches ont vécu à une époque où la traduction arménienne du corpus irénéen n'existait pas encore, nous oriente de manière décisive vers un prélat important le Vartapet Hovannes Maikragomitsi meurt mort vers 650 et partisan d'un monophysiste julianiste qui révisa la collection canonique arménienne et élabora un certain nombre de canons sur la base soit d'écrits authentiques ce qui est probablement le cas pour le canon de Sahak soit euh, en inventant de manière pure les textes ce qui est probablement le cas Enfin, ce qui est possiblement le cas pour Hovannes Mandagoni. Ce qui est certain, c'est que le catholicos et canoniste Hovannes Dodzun, qui révisa de manière quasi définitive la collection canonique arménienne et lui donna la forme que nous lui connaissons dans la tradition manuscrite, en lui donnant à cette collection une orientation monophysite cyrillienne, celle qui fut la sienne durant tout le Moyen-Âge, conserva la mention d'Irénée, et ajouta même une troisième mention au canon 21, où il est, fait, où il est noté donc, Irénée dans le même contexte des autorités sur lesquelles l'enseignement de l'Église peut se fonder. Donc Cette autorité d'Irénée de Lyon est telle qu'il est cité dans les contextes les plus différents, par exemple par Choslovic le traducteur, pour confirmer un point de la liturgie arménienne, ou par Anania Naregatsi, le fondateur de l'église d'Anareg, sur un pied d'égalité avec Athanase d'Alexandrie. Lorsque l'on connaît l'importance prise en Arménie par la traduction alexandrine, il y a là une, cas, une preuve de l'autorité prise par ce père. Pour terminer cette section, je vous propose, je ne sais pas si vous pouvez le voir très clairement, non, je sens que vous allez faire un acte de foi, mais vous aurez le détail dans mon texte. Euh, donc, vous avez sous les yeux, par ordre chronologique ou globalement chronologique toutes les mentions d'Irénée dans la littérature arménienne qui compile l'édition de Jordan herman l'édition du père Renou, la bibliographie spécialisée et surtout le dépouillement des 20 premiers volumes de la patrologie arménienne, le Madenakil Hayots, où... Euh, on peut voir un certain nombre de choses. C'est-à-dire que les deux épithètes que j'ai analysé plus tôt sont couramment utilisées par les auteurs des florilèges. Et à partir de la fin du VIIe siècle, c'est-à-dire à partir de montré rouge, il semble que l'autorité d'Irénée soit telle qu'il suffit de mentionner son nom pour pouvoir le citer. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant et qui nous amène à la déduction suivante, c'est que ces textes ont dû abondamment circuler sont devenus suffisamment familiers aux élites arméniennes pour que la seule mention du nom de l'auteur permette de se fonder sur son autorité. Un dernier point sur ce tableau, observons que toutes ces mentions et toute l'utilisation de l'œuvre d'Irénée de Lyon dans la littérature arménienne est antérieure au manuscrit du Matenadaran 3710, dont on va reparler tantôt. Je... Il y a donc en arménien trois florilèges qui ont utilisé euh, des textes d'Irénée. Il y a d'abord le florilège, le saut de la foi du, ca... du Catholicos Comidas, qui date du premier tiers du VIIe siècle et qui contient cet extrait. Il y a les racines de la foi du varta bet hovanes dont nous avons déjà parlé, qui contiendrait six extraits. Et il y a surtout un traité acéphale, découvert et édité en 1978 par le père Athanase Renou, conservé dans le manuscrit Galata 54, euh, et qui contient, lui, 65 extraits. Il y a une analyse assez développée à faire sur les relations de ces trois euh, florilèges, analyse que vous trouverez dans mon texte écrit. Et je vous propose d'en venir... Donc là, vous avez le Galata 54, qui contient donc euh, ces fameux 65 extraits de l'ensemble des œuvres du Réné, manuscrit copié à Jérusalem, au couvent Saint-Jacques, qui a passé l'essentiel de sa vie, probablement, et qui est arrivé probablement à la fin du XIXe siècle, à la suite d'une épopée dont on ignore le détail, au patriarcat arménien de Constantinople. En tout cas, ce que l'on peut dire c'est que euh, ces florilèges ont été copiés et étudiés et beaucoup utilisés parce que c'est sur la base de ces florilèges que toute la littérature arménienne se fonde pour utiliser les textes d'Irénée dans les euh, discours essentiellement théologiques dont je vais parler dans un instant donc sur la base de ces trois florilèges et de leur classement euh, ça, il y a euh, un autre manuscrit très important dont euh, il faut rapidement évoquer le numéro maintenant, c'est le manuscrit du Matenadaran 37-10 qui a été découvert au tout début du XXe siècle et qui contient deux livres, les livres 3 et 4 de l'Adversus et la seule copie connue de la DPA, du traité de la démonstration apostolique. Donc à partir de 1904, l'ensemble du corpus irénéen en arménien a été euh, édité, et je n'en dirai pas plus sur le manuscrit, parce que je ne doute pas que mon collègue, demain, donne tous les détails nécessaires à la connaissance de cet important manuscrit euh, pour la connaissance d'Irénée dans la, le monde arménien. En tout cas, dès 1913, Herman Jordan a publié un corpus de citations d'Irénée en arménien, dont vous avez la structure sous les yeux, 32, 32 manuscrits, en fait, probablement 31, parce que un des fragments est une homélie d'Irénée dont je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle est authentique. En tout cas, un premier corpus, complété donc en 1978 par le père Renou, qui publie 65, euh, les 65 fragments plus un certain nombre de fragments complémentaires, et ce sont des fragments qui sont beaucoup plus longs et qui sont classés dans l'ordre du texte. Du premier livre de l'Adversus, à la fin de l'ADPA. Et sur cette base, euh, nous avons essayé de réaliser un espèce de classement général de l'ensemble des citations d'Irénée en reprenant citation par citation toutes les éditions connues et les variantes manuscrites ou les variantes d'édition euh, qui peuvent exister pour réaliser à terme un corpus général des citations d'Irénée avec pour chaque citation les utilisations de cette citation, à la fois dans les Florilèges et à la fois par les auteurs. Donc il y a là un vaste travail qui peut être résumé dans l'état actuel par un certain nombre de conclusions. D'une part, ces trois Florilèges sont propres à la littérature arménienne. Ils ne dérivent pas de Florilèges grecs ou syriaques. Ils contiennent pour un d'entre eux, le sceau de la foi, de longs fragments christologiques qui forment en soi de mini-traités christologiques sur la nature desquels il faudrait y revenir. Et Ces florilèges ont été constamment utilisés par les pères arméniens, comme nous le verrons dans un instant. Dernier élément, c'est que euh, ce corpus contient pas moins de 13 fragments de la DPA, dans des contextes extrêmement divers qu'il nous appartiendra dans un autre contexte d'étudier avec plus de détails. Je vais continuer en prenant une citation d'Irénée et en essayant de voir comment elle a été utilisée dans le débat théologique. Cette citation, son choix n'a pas été très difficile parce que je me suis permis, enfin j'ai pris simplement la citation qui était la plus couramment utilisée par les pères arméniens. Et donc, ce florilège que, pardon, cette citation que vous avez sous les yeux, qui est un, dé, un extrait du début du livre 5 de l'Adversus, vous l'avez sous les yeux en arménien et en traduction. Ce n'est pas une très bonne traduction parce qu'elle est très littérale, mais ça permet d'essayer de serrer le texte au plus près. Et je l'ai divisé en deux fragments, parce que ces deux fragments sont alternativement utilisés dans des contextes différents. C'est selon ce découpage-là que le texte apparaît dans le Sceau de la foi de la Sainte Église universelle du Catholicos Comidas, dont j'ai déjà mentionné le nom. Je crois que voilà, voici le premier extrait de Comidas. Et c'est selon le même découpage que ce texte est utilisé par Jovanes Maïlagomezi. Dans le Galata 54, le texte est beaucoup plus long, c'est quasiment une page et demie de l'édition de la PO qui est recouvert par ce, cet extrait. Et la comparaison du reste du corpus permet de penser que c'est ce fragment, le fragment du sceau de la foi, qui a servi à l'ensemble de la tradition euh, théologique arménienne pour citer ce passage. Ce passage est cité par un autre catholicos du 7e siècle finissant le catholicos Sak III, qui est un catholicos particulièrement important puisque c'est lui qui négocia l'insertion du monde arménien dans l'empire islamique et qui quelques années auparavant rédigea un grand discours qui est une espèce de grande synthèse de la foi arménienne et dans cette grande synthèse vous avez donc le, le, le fragment d'Irénée les deux fragments d'Irénée et un fragment un petit peu plus long de la, du, du paragraphe 49. Donc, ce fragment donc, soit, doit se lire dans un contexte très particulier, celui du Moyen-Orient du e siècle, dans lequel la question de l'incorruptibilité du corps de Jésus était une question brûlante. La crise julianiste qui avait en Arménie de sérieux partisans, dont le fameux Johannes Maïla Gometsi, que j'ai déjà mentionné, amena le catholicos à traiter de cette question de manière extrêmement précise. Et en fait, l'ensemble du paragraphe 49, dont vous avez là que la partie centrale, est une réponse assez claire et argumentée sur la question de l'incorruptibilité du corps de Jésus, en ce sens qu'il est certes sans péché, mais tout en affirmant que ce corps a subi la douleur de la passion. Et ce point est un point essentiel, sur lequel effectivement Irénée dit des choses absolument décisives, parce qu'il y a une, quelque part une nécessité de la véracité de la passion pour que la rédemption soit valide, et il s'oppose en cela au monophysisme strict tel que Julien d'Alicarnas est en Arménie, Jovanes, Maïlagometsi d'une part, et Stepanos Sunetsi de l'autre. Stepanos Sunetsi est également un grand-père de la littérature arménienne qui, avant de devenir métropolite du sionique une province au sud de l'Arménie, a été un grand traducteur de traités grecs en arménien. Notamment, on lui doit la traduction complète du corpus de... de, de euh, non, ah, euh, du pseudo Denis, excusez-moi. Parmi les corpus qui sont de sa les textes pardon, qui sont de sa composition propre, il y a un traité sur l'incorruptibilité de la chair, dans lequel il développe largement ses positions monophysites rigoristes et il utilise à l'appui de sa démonstration le fragment de l'adversus ereses 2 Ce fragment se retrouve exactement en, avec la même structure à la fin d'un des textes que lui-même a traduit, les scolis sur l'incarnation de Cyril d'Alexandrie, et à la fin de ce traité, qui n'est pas complètement conservé en grec, on a un corpus euh, patristique. Et ce corpus patristique n'est ni en grec, ni dans la version latine, et on peut raisonnablement penser que ce corpus est une addition de Stépanos lui-même. Un argument qui permet d'aller en ce sens et de montrer que, dans les scolies sur l'incarnation, comme dans le traité sur linco de la chair, le texte est découpé exactement de la même manière. La citation suivante, et la dernière que j'aurai le temps de mentionner, se trouve sous la plume d'un autre Catholicos, Hachik Ier, qui, vers 980, écrit une longue lettre de réponse au métropolite de Sébaste, dont le texte, qui n'est pas conservé, est très polémique, au lieu de, de lui répondre sur le ton de la polémique, il lui adresse un long traité Christo dans lequel la christologie a une place centrale et Irénée est utilisé dans un autre type de débat. Là, on n'est pas dans euh, des nuances de théologie euh, monophysite, mais on est dans la discussion entre les euh, chrétiens d'Arménie plutôt monophysites cyrilliens et les chrétiens de Constantinople, chalcédoniens. Et donc, la réponse qu'il fait, dans laquelle il cite, dans le paragraphe qui précède, à peu près tous les grands-pères, euh, grands à la fois de la tradition euh, cappadocienne et de la tradition alexandrine, est extrêmement intéressante, parce qu'il utilise la plupart des arguments de ces deux traditions à l'appui de son développement, et l'utilisation d'Irénée est extrêmement intéressante, parce qu'il reprend l'argument euh, traditionnel d'Irénée, où il faut que la passion ait été réelle pour que la rédemption le soit aussi, mais l'utilisation d'Irénée dans ce contexte est extrêmement euh, quelque part judicieuse, parce qu'après avoir utilisé à la fois la tradition alexandrine et la tradition cappadocienne il utilise un père Prénicéen pour montrer à quel point il est soucieux de la tradition de l'Église et pour montrer que son correspondant, qui a une tradition qui s'éloigne de celle d'Irénée, s'éloigne de la tradition de l'Église. Et ça, c'est un argument extrêmement fréquent dans le discours euh, polémique entre les églises arméniennes, d'utiliser euh, les pères prénicéens. Donc, pour conclure, on peut retenir un certain nombre de choses. D'une part, un usage extrêmement abondant d'Irénée dans la littérature arménienne, puisque vous avez vu que nous sommes à plus d'une centaine d'extraits entre les florilèges et les citations. L'usage des citations est, euh, bah, correspond aux citations des pères, c'est-à-dire qu'on peut utiliser la citation pour dire quelque chose et son contraire. Donc on voit très clairement les limites de l'argument scripturaire dans ce genre de contexte. Et au-delà de la pointe de l'argumentation, on doit aussi observer que la possibilité d'utiliser les citations d'Irénée montre que les tenants des diverses positions que j'ai très rapidement évoquées ont en fait une foi extrêmement proche, même si la formulation de cette foi peut souvent différer dans, sa, dans la lettre. Je vous remercie. Vielen Dank.